Salut tout le monde, bienvenue à Weedman Review numéro 165 Un produit venant de l'Alberta, le OA d'Acréage Farm Merci à Stéphane de l'Alberta qui m'a envoyé euh, le OA Vraiment un drôle de nom euh, d'une compagnie qui n'est pas la SQDC Le Acréage Farm, 37,99$ en argent canadien euh, on connaît pas ça, j'ai aucunement idée c'est quoi. J'ai été voir sur Leafly, c'est <coughs> écrit ici OA. J'ai rien trouvé euh, sur Leafly. Euh, puis quand on va sur le site de l'Alberta, il faut s'inscrire, tout ça. Je penserais pas avoir beaucoup de produits de l'Alberta, je, je, je me suis pas inscrit. Euh, j'ai essayé de m'inscrire, j'ai pas mis la bonne adresse, quoi que ce soit. Puis euh, ils n'ont pas été capables de vérifier mon âge. C'est un petit peu plus compliqué qu'on pense. Euh, juste pour vérifier les produits sur le site de l'Alberta, un site gouvernemental. Euh, on pense que le gouvernement est sévère ici, mais il y a sûrement des lois un peu sévères dans d'autres provinces aussi. Euh, je vais faire une petite parenthèse par rapport aux lois au gouvernement. Faites attention les boys. Euh, il y a un abonné de Weedman qui s'est fait prendre à fumer du cannabis dans sa voiture. <rire> Dans le stationnement d'un parc, euh, c'est quelqu'un sur une galerie, un balcon, euh, dans, dans un condo qui les a euh, snitch, qui les a stoulés, qui les a dénoncés. Euh, 1100 piastres d'étiquette. Puis là, pour ne pas qu'il perde sa voiture, pour qu'il puisse aller travailler, et il s'est pris un avocat ça va coûter encore des frais d'avocat, encore des 1000$, au moins 1200$ d'avocat. Il euh, y a du stress là-dedans aussi, tu sais. Fait que le juin, là, il va coûter au moins 2300$. Euh, tu sais que Weedman aime le cannabis. Euh, mais là, là, ça va mal pour le cannabis. Là. Les lois y ont changé, ça va mal. Là. Le monde sont en train d'être contre le cannabis. Faut faire attention. Faut faire attention euh... Parce que si tu sais, hein, quand on dit tout le temps que ça arrive aux autres, puis je te le dis, tu sais que ça va t'arriver à toi, pis tu vas te dire tabarnak, comment ça que ça m'arrive à moi, tu comprends-tu? puis Chris, 2300$, pis c'est pas fini. Euh, tu sais, ça scrape ton année, là, tu sais. Tu sais, ça scrape ton année. Puis, euh, tu sais, c'est tellement vite fait, là, tu sais. Euh, tu sais, fais attention, tu euh, comprends-tu? Fume sur ton terrain. Fume sur ton terrain, fume sur ta propriété. Euh, T'as 22 ans, tu chez tes parents, tes parents veulent pas. Va chez un ami, va... Euh, je sais pas, man. va sur le terrain de ton voisin. Je sais pas. Faites attention à vous autres, les lois ont changé, puis c'est réel. C'est réel, euh, le monde m'écrit sur Instagram. Le gars y a une étiquette, tu comprends? On fait attention, les boys. Produit de l'Alberta, on fait attention à ça. Produit de l'Alberta, on voit ici l'étiquette en rouge, et est d'une autre couleur, hein, l'Alberta, AB. Au Québec, c'est bleu. Et puis euh, en Ontario, c'est jaune. Euh, 37,99. Taux de pourcentage de THC, 14,62. Aucune idée des arômes. Euh, J'ai pas eu accès là, à l'Alberta euh, cannabis. Alberto Cannabis. Euh, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle finalement. C'est Alberto Cannabis, je pense. Pas eu accès au site. Rien sur le OA, euh, sur les fly, les Je sais qu'il y en a d'autres qui me disent de faire des recherches ailleurs. Euh, mais là, j'ai pas eu le temps. <rire> Pardon. On va ouvrir ça ensemble. OA de Acreage Farm. Donc, plusieurs euh, variétés. On peut voir sur euh, quelques informations sur le site de l'Alberta. Et puis, 37,99$, c'est leur, euh, le plus, leur plus dispendieux. Euh, ils ont d'autres produits, je pense, à 34,99$. Une enveloppe. La raison aussi pourquoi que euh, les compagnies ont des grosses enveloppes, euh, pardon, pardon, ou des gros contenants de plastique en 3,5$, mais on pollue à cause de Santé Canada. Pourquoi Parce qu'il faut avoir l'étiquetage pour euh, aviser les gens que c'est 18 ans et plus, que c'est dangereux pour votre santé si vous en prenez en bas âge. Euh, il faut avoir l'étiquetage et ont une certaine grosseur pour que ce soit euh, visible, j'imagine. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mettre un contenant euh, plus petit l'étiquetage va être beaucoup plus difficile ou peut-être même impossible. C'est une des raisons pourquoi que les contenants sont si gros. On rouvre l'enveloppe. On a de la misère. Hein? Un 3,5 là-dedans. Merci Stéphane. Merci à Stéphane de l'Alberta. Il se pose d'avoir une petite pochette sur le côté. là. Regardez, Bon. Il y a une double pochette ici. Là. Ça, c'est la pochette principale. Le trou principal. Ici, il y a un autre morceau. C'est là qu'il faut prendre. Il faut rentrer nos doigts ici. Un dans le gros trou. Un dans le petit trou. Les deux trous. Je sais pas si tu me suis. Tu sais ce que je veux dire? On est en gars là. Les deux trous. Tu me suis? Tu rentres ça dans les deux trous? Les deux pouces dans les deux trous. Les deux pouces, ça se fait-tu? Ça se fait. Tu fais ça de même, puis là tu glisses, ben, tu, tu, euh, ski de fond. On fait ce ski de fond. On fait ce qui te fond. Tabarnak que c'est dur de faire du ski de fond, niveau Ah, c'est dur de faire du ski de fond. Ah, oh, si, j'ai le pouce poigné. déjà le pouce poigné. Ah, j'ai le pouce poigné. Tabarnak. Les enveloppes de 48 nord, tu peux te faire du plus long ski de fond. Là, c'est du ski de fond assez, et assez rapide, là, tu sais Barneck! Barnec un cours universitaire pour ouvrir ça le gros. Aïe aïe aïe! Hey, tu sais, si t'es pressé pour en fumer un là! Avant d'ouvrir une enveloppe de même, faut vraiment que tu fumes un CBD. Tu sais. Parce que c'est pas possible. Mais là, je pense que le siphon, sifflo... le, le, le siphon. Le ski de fond est bloqué à cause du, du timbre ici, le petit collant là. Je vais déchirer ça un peu plus. Peut-être qu'on va pas plus se donner un élan à ce qu'ils te font. OK? Le pouce, je te le montre. Non, toi, tu penses que. Je pense que c'est moi, il faudrait que je me le montre à moi-même. Parce que tout tu sac sais comment ouvrir ça. Là. OK, on part. Hein? Là, le collin est en vie, ça va fonctionner. Même pas. Même pas. Je l'ai. 7 minutes 40 pour ouvrir un sac. Mais non, j'ai parlé au début. Bon, ça, ça a été enveloppé, ça a été enveloppé le 30 juillet, ou septembre, octobre, trois mois et demi. Là, quand il y a des enveloppes hermétiques comme ça, combien de temps qu'on leur donne, tu sais, dans quel sens que je veux dire ça, euh, après dix ans, ok, s'il si est sec, ça fait dix ans, peut-être que là, l'air, elle leur rentré, mais si c'est hermétique... L'humidité doit être bonne. Parce que là, juste à l'entendre, euh, juste à entendre comment il est tombé, j'ai l'impression qu'il est sec. C'est sec, sec, sec, sec, sec. Très, très, très sec. Très sec. OK, on va mettre euh, les belles cocottes de côté pour mon Weed We command sur Instagram. J'ai deux cocottes avec... Euh, <coughs> Deux belles cocottes avec du pop-corn. <rire> Il n'y a pas de super couleur là-dedans. Là. On est loin du San Rafael. Euh, là, on parle de 37,99. On va sortir la loupe. On va sortir la loupe. veux la vérité, 37,99$, c'est-tu bien ça, hein? Oh, oh c'est c'est ça. C'est vraiment cher, c'est... Ça n'a pas de sens, non? L'arôme est vraiment léger, là. C'est un petit peu boisé. Boisé, là. sapin pain. là. Alright, on va y grainer ça. <coughs> Merci, Stéphane. a bon, plusieurs vidéos qui s'en viennent. Vraiment plusieurs. La raison pourquoi je fais plusieurs vidéos, des fois, dans une journée, euh, j'ai trop de choses à vous dire. J'ai trop de choses à vous dire. Et puis, euh, bon, faut, il va falloir voir... Euh, <coughs> On va commencer par un, mais il va y avoir... Euh, déjà, j'ai deux appels téléphoniques à faire. Et puis, euh, un appel téléphonique que vous savez déjà, pour le RISE. Pour le RISE, je vais en avoir le, le cœur net. Euh, C'est quoi ce Blue Dream-là de Tokyo Smoke? Donc ça, ça va être le premier appel qu'on va faire euh, bientôt. Laissez-moi un peu de temps. Euh, mais le deuxième appel... Euh, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Hey, tu sais pas comment ça va se dérouler le premier appel non plus. Euh, Zenabis. Euh, beaucoup d'entre vous aiment le Daytime CBD. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous aiment le Ultra Sour. Euh, quand on regarde sur le site de la SQDC, Zenabis. On parle de Namasté ici, Zenabis. C'est euh, eux qui font les produits Namasté. Euh, et voilà, je suis arrivé. Sur 7 produits Namasté, seulement un est à la SQDC sur le site internet. Et c'est leur produit euh, le plus dispendieux. Un des produits les plus dispendieux le MK Ultra à 32 et 30. Ils ont 5, ils ont 3 euh, produits à 24 et 60, ils ne sont plus là, deux produits à 28 et 40 et le Ultra Sour, un, le produit le plus populaire de Namasté n'est pas disponible. Donc seulement un produit sur 7, c'est la débandade dans le marché boursier avec Namasté, on en reparlera dans une autre vidéo. On vient au OA, il a été égrené. Euh, là, le restant, je vais remettre ça dans l'enveloppe. Ça va être très difficile à réouvrir. Le, D'habitude, les 3,5 euh, au Québec sont dans l'autre sens. Hein, ma semble. Non, c'est vrai, il y a Good Supply. Good Supply, l'enveloppe blanche est sur ce sens-là. C'est vrai. Très, très, très, très sec. Euh, résineux, j'ai pas eu... Il y a de la résine là-dessus. C'est pas pire ça colle aux doigts. Pas pire, pas pire. J'ai chanceux que la, la cocotte explose pas là. Euh, c'est quand même très très sec. Très, très très très sec. Ça sent le sapin pain. C'est boisé. Ça va être léger. 14.62. Exactement. 14.62. J'ai même pas remarqué si c'est un indica ou un sativa. Euh, Est-ce que c'est indiqué sur le, le package? L'enveloppe, je ne le vois pas ici. Merci vraiment Stéphane de l'Alberta. C'est incroyable que le monde me regarde de l'Alberta. Il euh, y a un petit peu de Français aussi qui me regarde ces temps-ci. Euh, je vois ça dans les statistiques là, sur YouTube quand on a un compte. Et puis euh, aussi de la Polynésie française. Euh, 130 visionnements de la Polynésie française. Incroyable, incroyable. Merci à tout le monde qui regarde We man. Donc ça vient de l'Alberta. Le OA de Acreage Farm. J'utilise mes cartons euh, de mon cahier de carton qu'on m'a envoyé comme cadeau. Avec plein de, de cartons à, à défaire à la main. Alright. All right. Je suis préparé même un petit plaster. Pas habitué avec ces gros cartons-là, là. je devrais même les couper en deux. Ce sera pas long, je suis pas satisfait les boys là. Vous êtes pas trop pressé. d'apprendre à faire des montages les gars là c'est c'est pas évident c'est pas évident puis je... on va y arriver les boys ok ma superbe intro là avec la boucane c'est un gars qui a fait ça pour moi euh, éventuellement là, ça va être à tous les débuts de mes vidéos euh, mais là c'est pas évident all right, les boys merci à Stéphane directement de l'Alberta Merci, c'est incroyable. Merci de Weedman du Québec. Oh ah! Oh ah! Oh, pas capable de trouver d'informations là-dessus, les boys! C'est bien, c'est pas un boisé euh, trop accentué là, comme mettons le Casablanca ou euh, je pense, me je souviens plus, je pense le MK Ultra, vu que je le vois en ce moment. Là. Il y en a qui sont vraiment euh, sapineux, peints, là, puis, ouf. Mais celle-là, c'est quand même mieux, là. C'est bien mieux qu'on pense. C'est moins boisé qu'on pense. C'est bien, c'est bien autre. Peut-être même un peu sucré. C'est bien là oh, hein? C'est pas dans mes préférés. C'est pas dans mes préférés. Mais c'est pas un goût que j'aime pas. C'est pas un goût que j'aime pas. Puis quand c'est trop boisé, là, quand ça goûte trop le sapin, là, ça me tente pas. Mais c'est bien. C'est bien. Euh... Donne-moi une downshot. Une autre shot. No shot. Donne-moi le gars. Je viens juste de commencer à le fumer, bro. Là. Je vais être précis pour toi, bro. Il y a du goût, en tout cas. Il y a du goût, man. Hein? Il y a vraiment du goût. Je ne bois pas de café, mais on dirait... Il y a du goût. Comme je te dis, c'est pas dans mes goûts préférés, mais c'est pas désagréable. Sucré, café... Un peu... Boisé... Je me demande si tu l'as essayé, Stéphane, euh, le O.A. C'est une variété que tu avais déjà essayé, puis que tu avais aimé, puis tu t'es dit, il faut que je fasse essayer ça à Weedman, ou c'est juste une variété au hasard? Tu m'avais demandé quelle variété je voulais avoir, j'ai dit une variété que je n'avais pas essayé, puis même une variété qui n'est pas disponible à SQDC. Donc, je ne sais pas si c'est une variété que tu connaissais. Si vous connaissez le O.A., Mettez des liens ou euh, parlez-moi dans les commentaires. Quand je vais euh, mettre la vidéo sur YouTube, dans la description, je vais essayer d'écrire... Euh le goût final, là, que j'ai. Euh, plusieurs goûts. Plusieurs goûts. Le O.A. De Acreage Farm. Beaucoup de goût. Beaucoup de goût. Un peu sucré, un peu euh, sapineux. Sapineux, café, même terreux. Sapineux, café, terreux, sucré. Je laisse là-dessus. Donne-moi un pouce. On va voir, oui, dans les commandes, je vais te mettre une photo d'un produit de l'Alberta. Merci à toi Stéphane, un gros merci euh, pour tout ce que tu m'as donné, ça va être vraiment. Euh, J'ai pu faire grâce à toi 3-4 vidéos, ça contribue à la chaîne, euh, c'est un cadeau personnel aussi. Allez acheter mon t-shirt les boys, allez encourager le show de boucan, mon ami YouTuber avec son bracelet. On vous aime les boys. Prochaine vidéo qui s'en vient très bientôt, j'attends le facteur. Ciao!